Haïti <coughs> justice, est un mouvement populaire qui répondit pour te non devons calé Comme c'est un problème, ils ne sont pas pour coupable, un déjà fait connaître tout familles amis qui passait dans situation ça et personne n'a pas évité, la moment n'a pas Je ya. Ma preuve pour présenter de plusieurs points dans nouvelle après journée jeudi à bienvenue bonjour bonsoir tout le monde. Où sous Sophia TV 83. Je lance encore mes plusieurs points qui pourra le marquer journal là pour jeudi Il y a un mouvement populaire qui dénommé Boakali a continué faire chemin. Population a essayé ouais qui Jean Yocap camper face carré Gagnon pendant la police absent et c'est même optique ça un pilonio décider et puis contrevention par yo, eux, côté eux, doit sanctionner plusieurs autorités dans le pays, président, magistrat, acte, en plus d'autres, ont fait qu'on qui participait et puis mettre le pays dans sa vie là. Cependant, il plusieurs autorités. Nous voulons parler des analystes politiques, là, délicat qui a parlé sous ça, suivi des arabes là. Zélita président Jovenel Moïse, qui m'a dit, diaspora à toutes les amis, familles achetez-moi, voye voyez, en Haïti, très bientôt, ce mouvement, ça cap, ma, passe sous place, quand il commence dans tout pays, ya, et il pral faire une justice sociale, ouais, qui, genre, il capable de finir à ak causer gang, ça, Manchette continue à acheter, Manchette à distribuer dans tout pays. Arabla là, pas de l'eau pour parler avec Rosmila Petit Frère, Ariel Henry, Nenel Kassi, André Michel, avec tout l'autre monde qui est sous pouvoir et vle pas vle, mouvement ça a Arsid, konè, tout sa pays, pour la Kayo et faut que le marche tout le monde. Mais pour l'instant, en outre, c'est un délicat qui l'on met non, le président Aristide li fait connait qui participe dans tout ça qui a passé pays. Mais pourtant, Arabla Pi loin de la recherche à la soude rose, la recherche à la sous deux rose mila ak zamilio et c'est mounsayo population a doué par ses mêmes se C'est au même qui me mettez dans toute sa nier là arabe la apale Arab ap bustadion bagayo dégénéré ou soufia TV 83 réseau information. Merci pour passer à fidélité ou songez à abonner ensemble avec 20 pour qu'on pouvez faire ça. Suivez nous, partagez vidéo à plusieurs amis. Information à venir chaque jour. Bon dieu mettez sous chanel. La. On garde pour nous, auditer, Ok? On Ariel, il a 22 mois qui est là. Oui. Il y plus 500 de 500 milliards de gouttes, l'argent taxe peuple. La. Il y a un premier budget rectificatif, 197 milliards de gouttes. Pas aucun projet qui fait dans le pays. A. Non. Même pour le projet président Jovenel, il y a pour le continuer, qui était presque fini, il y a Tout. L'écrason deuxième budget, 210 milliards de gouttes. Pas aucun projet qui fait aucune section communale. Depuis 19 décembre 2022, ils un troisième budget, namel, 267 milliards, 500 millions de gouttes. Ça veut en 22 mois, ils 500 milliards de gouttes, pas grain grand projet qui fait pour le peuple dans l'arrière. Donc, l'autre dit Il y à un soit, dans la bêtise. C'est comme l'État, taxe peuple qui n'est pas plus de 500 milliards de dollars. Quand il y a un gars de l'autre côté qui n'est pas volé à maliraise dans le pays, Oui. Dans le gaz-là. Il y a 90 millions de dollars américains chaque mois dans le gaz-là, comme Maliria Maliria. En 22 mois, il y a volé dans le poche Maliria dans gaz-là seulement 1 milliard 760 millions de dollars américains. 1 milliard... 760, multiplier 90 millions de dollars américains par 22 mois, ou après combien de barres Un milliard de dollars américains qui prennent dans poche malaria à dans créer la tête gaz et dans mettre gaz là bien cher. Dans la vie chère, on regarde combien de fait en 22 mois. Il fait 60 millions de dollars américains par mois dans la vie chère. Par mois, chaque mois, 60 millions. Multiplier par 22, il ramassera dans un poche malirie avec prix l'huile qui a prix farine, prix de prix de poids, tout manger, prix magi, négo collecter, voler, n'approche pas plein, un exactly milliard de dollars américains dans la vie chère. Donc l'opérateur gaz là seulement à la vie chère, en 22 mois, négo ramasser 3 milliards de dollars américains, malgré le pays d'Haïti. Je mais me là-dedans 500 milliards de budget qui crasaient, qui séparait en unité, SDP, fusion et DNP, et la trier. 500 milliards de gouttes qui se pas rentre Sans pas gong projet fait. La jante Donc pas. mon cap vin de consacrer, ou pas le parler à Ariel, qui te Mais à Ariel même Ariel a bien mené là. Ariel a bien mené. Et puis, pour une mascarade, vient prendre un peuple là, est-ce que vous est a un problème que... Est-ce qu'on a un problème qui vous au l'autre? là même j'ai qui fait qui ont là des ont fait des problèmes. des problèmes. non, si on des problèmes. qui fait ont fait des là qui ont fait des problèmes. Ils fait des problèmes. Ils ont fait des problèmes. Ils ont qui dans yu. Ou après moun sa yo pas même ki travay en deux pays. Quand kounyeu nou en an foule ça, n ap fè macaque nan la ri ki ton pile vagab mete nou deyò pou ki sa pou yo di pou, pou renforcer pwop poche pa yo encore y ap itilize nou même pou, yon pou yon de yo renforcer pou y al des por cobyo ke nou même nou pa même ap travay et c'est pour ça moi même penser que et li que et délégation kalé al rencontré. Commission Affaires étrangères dans le Parlement canadien et pour déplacer, rencontrer le Congrès américain, le département d'État, pour montrer que la politique capable a appliquée par rapport au pays d'Haïti, c'est gang qui est la BD, c'est assassin président qui est la BD. Merci, escouade démocratique. Mais regardez-vous, regardez C'est peut-être Sam ça mon travail qu'a fait à là, sous négataire là et sous dossier pays d'Haïti. Le travail ça important. Nous pas Et et e, Boakalé sous 4 silènes. Oui. Elle dit comment pour 18 mai pour Boakalé à monter sous 8 silènes. Comment 18 eh, 18 juin pour Boakalé à vienne 18 silènes. Comment 18 juillet pour Boakalé à 24 silènes. Comment pour 18 août Boakalé à vienne 32 silènes et les lap montées comme ça il faut manier tous les trois étages en même temps premier étage qui a un petit qui a un ISO, qui, jou, qui, chan, qui, sans, qui gen en a un l'amour sans jour qui a un chien méchant, qui a un vite innocent, qui a un et la 3 deuxième étage là insécurité sécurité lui a un membre gouvernement lui a un leader politique lui a un ancien parlementaire, lui a un juge, lui a un pasteur lui a un journaliste, a un tout le monde ça Dans eu non deuxième étage là Troisième étage là, trois anciens présidents avec Oligakiomène. Boakale a deux mains tous les trois étages en même temps. Jusqu'à présent, bois a arrêté à terre. Et ça, a dit là, Mbaba nous mentir, c'est seul calé qui a résout le problème. Ah, bah, nous, on clochement. Et sous le mouvement s'accampait sans qu'il n'y ait pas fini avec Zafé et Gang ou bien Kone, puis la chou, Gang, il quitter vous Gang, il La pire mal pour nous. La plus mal pour nous, la mal pour la police. C'est so. seul Bois Calais. Pour y jours, ouvertement en position sur ça. Parce que c'est l'État même, oui. mm. même qui demande mm. pour te faire un oui C'est le ministre de la Justice qui demande pour le peuple à défendre la tête. La défense est un droit sacré. Je me défends ce matin. Et je okay. vais pouvoir me continuer à me défendre. Je rester mon chèque, moi. Je suis ministre de la Justice <rire> qui Justice même, qui vous défend Mais ta population commence à défendre et puis un homme la est qui est un homme qui est un homme qui est un et qui il y mouvement un qui est le bois calé. Il y a un peu de temps. Nous avons un arabe là. donc l'équipe de Jovenel Moïse mm -hmm. qui souligne avec nous. Mm -hmm. Arabe là, comment nous sommes? Nous sallions chaque grain Haïtienne, quel que soit côté qui grain haïtien, Haïti, quel que soit côté qui est haïtien, nous sallions le côté côté qui est nous sallions qui est nous qui c'est pas qu'à acheter les aïe césar pour le suisse pour pas pour le les pour les c'est césar entrer dans corruption même j'avais vu mais les c'est césar lui même nous dit c'est pas lui même qui parlait des c'est si j'ai parlé qui dit mes côtés kidnapping dans sa qui dit mais qui est ce qui a programmé kidnapping dans dis à femme louco nous un génie qui parle la cape solide à fond bataille côté nous même nous dit population bois à celui pour délibérer tête moi moi moi moi moi, moi, je dis, <laughs> mais ma chèque. si fait continuer là, il fait continuer et fait commencer. Par des qui ont oui. de nous, côté nous, oui, oui. Jacques Lafontant, oui, oui, oui. qui sont assassins, qui sont volés, oui. qui sont inculpés de toutes ces pays, qu qui ont besoin de libérer le pays. Au lieu de dire 100 dollars américains, vous faites cadeaux La Je dis à tout le monde qu'il a une délibération. Il y a ou délibération. Il y a une ou, Il y a une délibération. Il y a une délibération. Il a une délibération. Il y le une délibération. Il faut a Il a une délibération. Il y a les délibération. Il y a une délibération. Il sud là, y a une Il non, non. C'est pour une façon qu'une machette qui a délibéré nous J'ai dit, nous disons que c'est populaire qu'il ne peut pas arriver on a privé sous nous, n'a a pris une caisse machette tout de côté pour machette à dissiper. Nous ne sommes pas capable encore. Gardez-vous. La nouvelle intervention de la police avec militaire t'as fait là dans la ville de Dieu. En fait, André Michel, réelle, force LB. dit, malheur, si nous entrer dans la ville de Dieu. Malheur, tu si nous as tué Il n'y soldat dans la ville de Dieu. J'ai dit il, il André Michel, formellement. <clears> a LB. Michel a a qui c'est André Michel qui est le LB c'est va Ariel qui le là. c'est André Michel qui est le qui et fait bon fait en bas hm. Je dis nous dit peuple haïtien bataille bacale, ça. si nous n'allons pas si nous n'allons pas tout l'autre semaine nous regardons bon dis il y a y a même pour il a fait le secret pour nous Je dis hm. Nous du peuple haïtien levé, campé. bataille de a continué. Et nous fait distribution de tous côtés. Nous ne pouvons pas courir pour bandit. Nous ne pouvons pas quitter le quartier populaire. Nous courir pour nous aller. Je ne sais pas si tu es un fou. pas fou. quelqu'un nous là qui dans ma pas fait 1 dollars américains, 2 dollars américains par an, trois mille dollars américains par an, c'est dans a arrêté. Nous sommes grâce et André Michel, major Michel, fin une création belle. J'ai à la moune belle, la gè auz à boire. J'ai dit à nous, moune belle. Moune belle, appel nous. Nous devons être mon chef pour délibérer tête nous. Moune badelma, moune caté populaire, moun matisan, moun cité soleil, moune nasaline, lever trempler pour nous bataille, C'est mon chèque tête qui a délibéré tête nous. Quel que soit un la, qui connaît avec gros enfants, soit à théoriser population, il des choix. C'est soit ouvrir les puissants, non. <muchin> sous Henry. Hmm. sous groupe 12 mouns, ou pas l'autre, c'est maintenant, c'est nous, allo, allo Oula, oula. Ma ouala, ouala, balo, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, a ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, qui ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, ouala, tout le monde s'organise à voir, je me dis non. Je dis à la bataille là, c'est une bataille qui élargit. C'est Bois calé dans le monde assassin. Boire calé dans le monde à Ricard Pierre, volé Delco, Boire calé dans le monde Rosmila, qui a financé le gang de la paix. calé dans le monde à gouvernement, ça là. Tout est à boire calé, c'est celle qui a fait ça partout. La couille d'air, vous comprenez Bois calé non C'est l'âme de déroper la tête de Michel. C'est l'âme de déroper la tête de, de jean Michel. C'est l'âme de déroper la tête de Rien-Ariche. C'est l'âme de la tête de Rien-Ariche. C'est ça de déroper la tête de on y a acheté 600 mètres, la carrière a de On y a acheté la a de manchette. Parce que par contre, qui est-ce qui est Sans qui est-ce pour est-ce personne, pas exemple, on a fait nous c'est campé pour nous mettre pour nous batailler. Après, Esaïe, c'est ça, nous, a fait, silence. a a je dis à des diasporas dollars américains qui famille cadeaux. voyez 6 plutôt. Là, on va délivrer Demain, si mon Dieu doit dans de avec Et dit, à partir mois d'hier. de à partir mois Diaspora entrer pour une pou vie gouvernement, pour une vie gouvernement pour faire élection, référendum, pour une un référendum, pour tout assassin au marais, tout gang au marais dans deux pays. Je dis, nous connaissons, les gens qui ont fait des gangs dans le pays, c'est même PHTK, c'est même le modèle là, qui mettait tête têtes à André Michel, major Michel, Michel en LKC, c'est eux qui classent le pays. Je dis à nous, ce pas fini, ce pas fini sous pied. Je dis à un peuple haïtien. Bataille Boakalea, pas de leader. Même si c'est à moi-même qui vient de prendre, leader Chipla Kouiden. Bataille Boakalea revient de peuple haïtien. Quel que soit, il n'y pas de faire pour leader dans la bataille Boakalea. Boakalea a gardé ses peuples dans la tête. Ou seul bagage, il y Si vous monde bataille Boakalea, faire peuple dans la chef. Il y a qui a délibéré la Les gens, Jacques de Saline, qui ont indépendance pour ou pas de M1, ou pas de M4, ou pas de M4. Je dis, son de manchette, même jean jacques de Saline, son bout d'épée, Un couteau d'igo qui a délibéré le pays. là. dis à bataille boisé à Jean-Wé. Peuple a fait là. Peuple d'Elma campé même Jean. peuple Petit m'a le même genre. La saline, je ne dis à demandé arabe manchette. Si t'es soleil, je dis à manger arabe manchette. Cafou m'a arabe la manchette. Manchet. Manchet. Tout côté manchette. Tout le monde qui a une famille à l'étranger. Tout Haïtien qui vit à l'étranger, au lieu qu'on voie 100 dollars américains, faire un fameux cadeau, voyons un douze manchettes, fait le cadeau. Au lieu de voie 50 dollars américains, fait le cadeau, voyons 6 manchettes, fait le cadeau, pour délibérer technique, je dis à Pays, il n'y a pas de papa-makro. Pays, il dit, il n'y a pas de papa Nous ne pouvons pas quitter Pays, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de code. Quand nous, intervention de la police, veut faire là. La vie de Dieu. Vous voyez qui Jean, André Michel, il est France LB. Il dit France LB. Connaissez-moi de vous ne pas. S.D.P. à mettre. Je dis à attaquer Izo. Qui est pour attaquer? S.D.P. pour attaquer. Oui. Quand tu ne d'arriver à comprendre notre métier, nous penser. Vite là, qui est. Ici est Izo. Vingt-sept ans. Vingt-sept ans. il ne peuvent pas quand même travailler en ville millionnaire. Qui est si grand millionnaire? S.D.P. Je dis nous pas qu'attardés en face. Nous en face. Izo pour ne pas en face S.D.P. Nous pas qu'attardés en face. Izo pour ne pas en face. Vous escalpez. Nous pas qu'attardés en face. Izo pour ne pas en face. Ariel Henry, je veux dire, c'est eux-mêmes, ils ont même, même l'homme qui était combiné, je dire, tous les journalistes qui pour pouvoir. Je veux dire, l'homme de l'homme deviennent Ariel Henry, tu es en accord. André Michel, tu es en accord. Nenel Kati, tu es en Rose, mais la petite femme, en Tu es en des semaines passées au Québec. Le Québec, je ça te mettre dans le CAS nous pas qui ces mettre juge n'a pas de dossier arrivé côté pour juge moré je dis Tonton, ma c'est handicapé c'est craint de faire avec you cop handicapé c'est kidnapping c'est monde qui qu'on payé faire kidnapping avec c'est même qui a plagé by faire kidnapping je dis mettre juge moré seule crédibilité c'est l'aide madame tonton à la prison cabaret à la prison cabaret à la prison cabaret pour prison de l'autre dis ça je veux dire à madame tonton parce que quel que soit le monde qui compte tellez pas yon quel monde qui contre madame je veux dire à madame tonton finissez voler tout si comme petit grand près de 21 millions de gouttes 21 millions de gouttes les rapides dans le à es qu'on petit grand monde dit capré vieillard GPT, qui était là pour les jeunes sociaux, qui était là pour vous aider eux, ah, mais c'est même comme ça qu'ils prennent à cache munitions. Cache tête bœuf. 2022 par bah, 11 000 petits-fois, tout blindé. Je dis dire, même 11 000 petits-fois ça, les besoins assassins les Arabes. Même 11 000 petits-fois ça, mettez l'argent à terre pour assassiner eux. Même 11 000 petits-fois ça, ils disent qu'ils n'ont pas qu'ils achètent les Arabes, qu'ils n'ont pas Je dis dire, les débattels continuent. Femme nous, pas de guerre, campé. Bois calé, piret Bois calé, piret Bois n'a pas avancé sa bataille là. Distribution en chef à a continué nan tout le quartier populaire, pour pouvez peuple aller camper pour la bataille, pour pou délibérer délibérer technique. Pas de camper Merci Frère Nouko. merci Panel Matédeba. Aïe, bobo pour chaque haïtien qui si, kampe dans la bataille, Bois qui dit il faut le délibérer technique face à ça. peut prendre intimidation l'intimidation, gang la version. N'a pas gang la sa yo mais gang à depuis qu'on est dessus, on ne Eh bien. Dosséna, vous allez dans le monde Il faut venir 12 gangs, 12 assassins qui ont des dans le pays. Liste là-bas. Liste là Je dis à Fok qui ça fait à l'isa il qui pour marcher pour le Sénat, l'autre semaine, Bois l'autre semaine, Bois 12 gangs yo, pays. Parce que l'IS, gens qui le L'autre semaine, Bois 18 mai, le tout rouge dans 4 pays. faut délibéré. nous gang à sa que le pays gang à sa pour nous sortir. Pour nous tomber dans le gang assapat. dit, gang André Michel, c'est Roger michel C'est c'est Ariel Henry, Rose Mila petit frère, toutes les gangs qui ont consolidé pour ça ces gangs. toute gang nous nous avons pouvoir ça, toutes ces gangs. Je dis à Femme Luko, c'est ton réel plaisir. Parce qu'elle a continuer, pas de -e opération Bois Cali. Mais c'est un pile. Mais son pile à Bla, mais son C'est moi pour émerger Frère si Nouko. Bon, Ablan Gomes déjà. À Bla c'est un militant sérieux. Mm -hmm. Il y a un défenseur farouche <laughs> de Jovenel Moïse. Et jusqu'à présent, et la bataille pour le connaître qui est ce qui est donc le président Jovenel Moïse. Moi, vidéo à Black a distribué manchette. Le <laughs> papel, le padil, le clé sous question. Donc, que c'est manchette là qui a sauvé la population. Et que c'est Bois qui est capable de sauver la population. En tout cas, l'information, c'est ça, comme on dit. En est-ce que son stratégie hmm. la police gagne dans le retrait que vous faites là sous question Village de Dieu Ou bien est-ce que c'est son autre qui a pu La stratégie. Ok. Mais vraiment, et, quand il y monde là, qui a commencé à prendre confiance, parce que le n'a pas ralenti net avec le fait que la machine n'est pas de 40 ville de Dieu. Ouais. oui. Mais préparez-nous. Un gros espoir. Kidnapping n'a pas recommencé encore. bon matin pour retirer tout le monde, monsieur. Ok, kidnapping n'a pas recommencé encore. Donc préparez-nous ça. En tout cas, son dossier n'a pas suivi ici, donc dans l'émission, maintenant débat. Ok dans denton ton, que arabe Qui mm. bon dans ton et, qui Goubassé n'y Delma 33. Comment? Bah y Oui. comment? Hein? On a pris <coughs> un monde c'est un micro. C'est un, micro. un, micro. un, micro. un micro. centre de rééducation des de oui, mineurs en conflit avec la loi, on va ça. l'a levé là. C'est un micro. On un micro. un micro. C'est Il micro. a une micro. C'est un micro. C'est un micro. C'est un micro. un micro. un de un ah, mais vous mettez <laughs> oui, mm, ma dans oui. la Fan Vous mettez dans la Il da, Vous mettez dans Oui, la là. Vous mettez dans m'a donné la Vous mettez dans comptable de dans la la c'est ça qui est en bas, la question communication. mais pas te dire la chose. Là, le juge Mouin a fait décision. Même si il y a des gens qui font tweet. Il est en commun. Le juge Mouin a fait tweet et Les États-Unis. Et puis, dans demain, le juge Mouin a fait activer le mandat, plus la police. Et la de départ. Et puis, je vois là longtemps. ceci n'empêche pas cela, nous, avec Interpol. Non, depuis au besoin. Depuis au besoin, a Ça dépend du profil, là. Oui, qui a a Il y a Il a Non, la y a un tonton, c'est euh c'est c'est tonton. Comment n'est là pas coupable parce que tu as il a bien Il a bien frappé. Il tu a a Il a Mais Il a Il a un Il a Madame Tonton, on a oui, Madame Tonton, pas dans prison, Madame Tonton, une Madame Tonton, ah, es tu pas? Madame Tonton, madame. tu Ok manato, est-ce que tu prison est-ce pas quelque chose, pas quelque chose, Ah, quittez ça, pas quelque chose, ça, pas quelque